Ok, donc on est au ah, retour pour Sonic Frontiers. parce que c'est bon, j'ai fait trois vidéos sans Mario oh, putain, tout le monde est dans le désert ou quoi J'entends, je ne pas voir Sonic Oh, J'ai bien fait bien tout joué hein. Non pas lui Non oh, C'est juste pour le 100% Ok je me peux couvrir vite Ah je suis toujours en mmh. mode Noël, c'est vrai En bon, compte, euh, les portails ils sont ouverts. Tiens, aller chercher des clés pour les portails mais ils sont euh, ils sont mis. Bon, moi je vais je jetons souvenir. Ah, c'est mieux le jour, hein, on voit mieux. C'est Sonic qui est moche. Ah merde, c'est celui qu'on a fait la info. Okay. ok, je prends un anneau sur le jeu. Attends, pourquoi je monte là-haut Si je trouve un niveau je te laisse si juste faire. Après, il faut peut-être euh, regarder la carte. C'est cocos. Oh un clé, Une clé pour ouvrir un portail, génial. Ah j'en ai qu'un. Ouais, je suis au des portails, mais en même temps c'est tout là, donc on va raconter des monstres ou chercher des coffres. Faire ça comme ça. Je Ah, faut juste monter là haut ah, Les textures font des trucs bizarres hum, En 15 secondes Ah ouais c'est possible Après les bouvres Pas ah bah, les trucs pour débloquer les cartes, c'est pas, pas compliqué. Non, non. J'arrête d'aller là-bas. Ah, je peux pas rater. sortir d'ici. Enfin, je suis le gros enfin je, je suis en train de monter, je sais pas où, là. Ok, souvenir de l'autre Ok, c'est bon, je suis revenu sur la map à côté de pâle. Je chaque fois que je tombe sur lui hein. Il faudrait peut-être le tuer pour, pour Mais pour l'instant Je vais essayer de débloquer des nouvelles Des nouvelles trucs C'était juste pour des rings Des rings on peut en avoir à la fin Ah non ça revient okay. Oh oui, il y a 10 vins sur le requin. Il y a une qui la caméra sur le requin. Oui, il y a un requin dans le sable. Vous, vous voyez quand même, c'était un requin. non C'était pas une main sauvage. A l'arrêt, vous comprendrez pas. Vous tu sais avez pas mais... Oui, il y a certains qui vous comprendraient. comme ça. ils usaient là les tuniques, euh, ils voulaient plus attaquer. t'as abruti. ah il fallait faire 50 dégâts donc on fait 159. et encore un truc de un truc de quoi? ah il y a une un truc de carte. Après vous. Attends, on va peut-être faire ça. Yes. On me un petit peu plus... Ah oh. ouais. Il faut savoir à quoi ça sert. Ok, celui qui a décidé de faire ça tout seul, je suis pas comment. Ok. Alors j'avais vu un nœud cas, pas, loin. Bon, tu déjà vu, là, fois nœud cas oui. oui, mais il faut les parler de tous. Hein <rire> il va nous raconter sa vie, en quoi ah, si je peux lui parler Ouais, c'est bon. Ok. T'es déjà venu ici Tu voyages sur l'île comme si tu la connaissais. Oh non, ouais, mais... en fait, quand j'interagis avec ces symboles, ça m'informe automatiquement m'envoyer un signal GPS directement dans le cerveau, cool non Ça vient sûrement des ancêtres. Je me demande ce que ce symbole signifie dans leur langue. C'est vrai qu'il n'apparaît pas dans les villages maintenant que j'y pense. Sa véritable signification doit être perdue dans le temps. Mmh. Il n'y a pas de truc là pour euh, débloquer pour les cartes. Des... Bon, là Faut Faire ça, c'est mieux. Bon. Ça, ça s'appelle ça, ça, ça des défis. Des trucs là. Ah. Une, grande, une grande partie de cartes là. bon vous finissez qui a fait cool. Allez, des jetons de souvenirs. Allez, va. Mais moi je te propose qu'on arrête de prendre ces jetons souvenir parce que comme ça on. On arrive moins directement sur Knuckles, parce que sinon c'est trop simple. Parce que si on doit parler à Knuckles, et on prend ses jeux de ton souvenir dans les coffres, on l'a directement donc... Euh, on fait pas les petits euh, les petites plateformes donc. et tout. Si c'est pas très compliqué ces plateformes... C'est euh... quoi ça C'est quoi bug Non. non, non, non. les hachés, les hachés. pas pas pas pas voilà oh, tu vois c'est pas très simple euh, très dur très simple ah oui on peut plus regarde ce bouton là il marche plus ça fait chier on peut plus contrer les attaques ça fait chier bah, de... c'est la dernière ouais mais là il marche on a besoin une... oh, on sur la tête ça c'est leur chou ah mais c'est con parce que contre les bois ça a été un peu chaud un peu plus vers contre un peu plus contré tu vois euh, quand, quand on a contré Guantos, euh la dernière fois là ça faisait beaucoup de dégâts, mais là on peut plus hein Je sais bien, j'entends pas un truc bon, ça, ça... Oh, okay. Ah ça c'est trop douce On peut plus contrer les machins Est-ce qu'on peut jouer comme ça Avec une manette comme ça Allez voilà à chaque fois on ne sait pas si c'est des on okay. gagnes beaucoup toi Ça pour la prochaine immoine il en faut combien 7 7 clés On peut avoir la prochaine immoine Il faut que je trouve des niveaux ouais bah, qu'est ce que je peux faire Ah tu vois eux On peut plus les contrer Ça c'est chiant on peut faire ça. Ah tu vois. Ah c'est bon. Tu peux pas battre l'air plutôt. Non. Ah non, on n'est pas sur une. Si on est raté sur l'émulateur, ça arrête. Ah. Mais tu vois, ça, ça a les one-shots. Pas les super attaques qu'on fait avec ces niveau. Pourtant, c'est ça c'est one shot. Ah oh. oh, il m'a fait ramasser un coco Et voilà comment faire. Ah de toute façon, je... Ah je peux plus mettre la carte parce qu'on oh, est en, en combat. Si tu reprends quand même, Et là je pense que je puisse. Allez, en carte. Et aller. Là. On va encore débloquer de la carte, comme ça, on va voir s'il n'y a pas de niveau à côté. Je fais pas quotidienne, je pense. On a toujours pas les poissons. Ok. Là ah, c'est par où Je vais éloigner, ouais, très bien. Donc c'est par là. Que c'est ceci, Ouais, oh, je ne cherche pas dedans. C'est le de boulot. C'est qui pas nager, il y a de l'eau dans le désert Mais bon Il y très chaud dans le désert, mais il y a de l'eau ah, Il a fait peur Non, non, non, non non. pas trop haut Non, vous affronter pour l'instant C'est ça ah, là C'est encore une course Ah d'accord voilà pourquoi on tombait dans le coup. J'espère que je l'ai fait. Faut faire ça, ça, ah ouais Ça, ah ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'est tout ça, Là c'est pas compliqué. Alors. 3 de dégâts Ah Ah mais wesh ouais, je suis m'enchaîné Qu'est-ce qu'il fait Je suis dedans <rire> Je suis où je Peut-être faire ça ouais. on le jeu de 10 Ah je vais mettre l'ordre Ah attends mais 3 de dégâts, c'est nul Machin. Tiens des clés dans les portails Ouais bah justement je pouvais pas le battre oh. Qu'est ce que c'est que ça Tu es Ah faut que je passe l'histoire l'histoire Ah c'est pas Ah c'est bizarre c'est quand même Ok ok ok Ah mais je suis venu à, ah, à l'envers à non non non non non C'est dur C'est de d'aller pas Alors je suis pas sûr que je suis censé monter comme ça mais... La façon chelou que t'as jamais vu pour monter Tiens Je vais tomber C'est la façon de la plus bizarre que tu jamais vu pour monter, pour monter ça, parce que là, Sonic, c'est bizarre. Bah, bah oui, vas-y, on remonte hein. Je sais pas ce qu'il qu fait, Sonic Non, non On va, on va ramasser le, dans son souvenir. Et putain On ne voit pas, toi Ça ah, des comme ça, hein. Non Mais c'est bizarre, on peut sauter après. Euh... À point, il y a sûrement un niveau quelque part. Coucou C'est quand même pas un truc, hein. Ah, ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas de niveau, c'est un de nouveau. Ah, c'est pas un truc, ok. On tourne à côté. Ah, je vais retourner là. Ah, je vais On ne pas parler C'est quoi Oh non Ah oh bah je... J'ai vu de couleurs Ah je peux pas le faire Il faut le aller bon. avec l'autre bouton Oh non je peux, je je peux le bouger moi ouais. Non Je peux le faire comme ça Moi oh, tant pis Seulement je fera pas pour l'instant enfin, Et je ne pas la initialité Allez, ah, On va casser le bouton Oh il y a une vie Yes Et il y a des trucs bizarres autour Mais écoutez apparaître un peu un timbre, là. Mais vous êtes sérieux là Je vais monter d'une façon bizarre Au final pour nous Bref je vais monter d'une façon bizarre Et pour nous faciliter la tâche au final je peux ouais. mettre le, le truc en bas, pas en haut. J'ai il y un truc en bas. Mais... Enfin, un niveau. Ouais. Je vois plus le bouton passer. Tu veux le faire Ouais. Non. Ah bah, je peux plus faire. Euh... Je peux plus faire des skis là. Bah, je peux plus oh. faire euh... Soit L ou R. Je comprends pas. En fait, il faut esquiver en même temps qu'on appuie sur Y. Alors... C'est un niveau. Tu appuies sur les deux boutons en même temps. Tu peux pas appuyer sur les deux. je mmh. vais essayer, non un niveau. Mmh. Ah non, donc on est dans un niveau. Non, Sony que c'est pas comme Margot, on prend limite hein. Ah non, c'est une fille bien. Bravo, t'as ralenté un anneau rouge. Oh non Oh, ça va, t'arrête. Oh, tu faut utiliser la barre hein. Ah, non, non. ah si un sneak prime c'est déjà la votre sneak faut ouais, les prendre les boosts en fait cool. <rire> voilà Il faut aller rester tout droit toi t'arrives d'un coup dans bah... Ah Y vas-y putain hein. j'ai envie de la poser là parce que tu faut faire une, une... attaque en fait euh... Tu t'appuies sur Y pour aller dessus là Y hein t'es obligé faire une bah, fait non t'as fait x ça m'a pas fait y t'as fait b oui. C'est bien passé à côté des amis C'est bien, bien. bien d'aller à gauche Aller à droite c'est pas une voiture technique hein. qu'est ce que tu fais c'est là, y l air. L air. je sais que c'est là mais lâche ça m'a fait mourir là Bah, bon, mourir euh... Moi je t'ai pas fait mourir, c'est toi qui t'es pas jouer. C'est pas droit. C'est pas droit ça. C'est pas Y C'est plus c'est hein C'est ouais, là C'est hein? ce Non t'as hein? plus là T'as plus là T'as plus là T'as plus là, plus, là. Plus, là. Bah, là je avoir des reflex Ça fait déjà 2030 qu'on a On leur a un peu le rang hein. c'est sûr hein. perturber hein, oh si ok. oh, euh, oui, Non, ça, ça. non. Alors, on va pas rester 15 points mais ici hein. Oui mais papa, si on n'a pas le rang S, on va en passer clé. pied On joue comme comme gars. t'appuies sur Y, bien Ouais, j'ai tout, ouais un boost, quand même, non tu sais que t'es quoi les boosts ouais, bien, hein, bah, comme ça, je relance euh... ouais. Je te rends S. Je te rends Je te rends S. la Je te rends Je Je ah c'est plus rapide avec un bouton. Merde. là là c'est là que je t'aurais trucs mmh. oui, oui bah. On se donne le mur aussi. Là bah, c'est vrai que les contrôles dans le cyber space il y a un peu spécial hein. Moi j'ai fait le Allez j'ai le rang S. S. Toutes les clés, c'est bon. On peut aller voir euh, Nukesh. Et on peut aller voir Nemrod. Nemrod. Nemrod du chaos. Hier, dans, dans ce jeu, il appelait plus Nemrod du chaos. Il, il le prononce en anglais. C'est long, tant de ah, charges, pourquoi vous êtes pas sur b 5 C'est mieux sur b 5 quest disent les gens Trois clés d'unité Ah non Il n'y en qu'une Ah bah faut que... Ah Je sais où elle est ah, Attends Ah il manque une De clé euh, Je vais aller chercher la... la... Je vais retourner dans ce niveau et je vais aller chercher le... L'anne... Euh, la... Tu sais le... le... <rire> c est... C est... Mien. Tu sais l'anneau rouge le dernier de, nœud rouge, comme ça on aura la 6. C'est bon, donc on a toutes les clés. De toute façon, on l'avait vu, là, on vu. Bon, le ring. C'est bon le temps de chargement, il est long. On pensait pas à la version PS5. C'est bon, je peux quitter. Euh, euh, PS5, il ne doit pas avoir ça. Encore pire, c'est PC, je crois. Quoi? Non, non. Et hein. ça c'est ça de être... non, ça doit être encore plus rapide. Tu sais qu'ils ont en fait ils ont enregistré sur le PC pour faire euh, la pub. Ouais. Pour te montrer les meilleurs euh, graphismes. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire vu que c'est plus beau, peut-être que le PC elle, va pas Ah euh, ouais, je sais pas si mon PC peut lire ce jeu. peux faire les voilà, gars ok d'accord faut être stratégique ah tu peux faire ça oui ça je peux qu'est ce que j'aurais dû commencer okay, c'est donc ça c'est comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça Mais elle la voix là-huit Je vais faire ça en cours de route Les mots de bleu Ah les mots de bleu Là-bas De toute façon elle est marquée sur la carte. Enfin elle est marquée sur la carte. Excusez-moi. Après il faudra parler à Nucose j'imagine. On a déjà parlé à Nucose. Un coup Ouais, ouais mais un knuckle important. Ça me fait rire de l'appeler knuckle. Que knuckle. Oh bah peut on le trouvera pas tout de suite. C'est le plus important je pense. Wow Ouais parce qu'il parle tout le temps de thèse, mais sauf qu'on verra pas tout de suite je pense. On verra dans 100 ans. On le verra dans l'épisode 2 Est-ce Est qu'il va y avoir un deuxième Sonic frontières Waouh T'as vu le saut de ce que je viens de faire Sûrement Hein Sûrement, De quoi Ah ouais Ces gars ils vont améliorer leur graphisme que Nintendo, ils font vraiment des jeux plus beaux quand même. C'est hein. pas du favori je pas du dis. C'est juste je préfère Sonic. Je suis euh, plus attaché au personnage que Sonic, et de Sonic que de, de Mario. Bon. Euh... Wow. Pour ça, je fais un peu plus de vidéos sur Sonic. faire un saut bizarre. Ah, j'ai qu'à refaire le saut que je viens de faire, mais je suis beaucoup comment de faire. En fonction, dans un mur spécifique que tu prends. Peux... je trouve. En fait, faut sauter sur le mur comme ça, et essayer de grimper. C'est pas tous les murs qui nous font que je vais me faire voler. Ah, j'aurais pensé que j'aurais pu. Attends là. Ah, voilà. Ça me fait voler. Voilà, comme ça. Euh... Attends, je réessaye. Non Sonic. <rire> voilà, comme ça. Bien, joué Sonic. Alors, c'est un bug. Pas de mise à jour, s'il vous plaît, ces gars. Gardez ce bug-là, il est très bien. <rire> non, bon. bah, je pense que la mise à jour euh, du mars, euh, il va accourir ce bug, je pense, hein j'ai trouvé l'émeraude en trichant évidemment parce que je pense que je devais traverser un autre chemin mais au final je l'ai pas fait j'ai fait autre chose ah une queue de scène on va voir hey, il a encore un truc Ah, ah, ouais. ah c'est pour voir le géant oh, Ah bon. c'est volant C'est une bouwer ça ressemble à un bouwer Certes, je ne le contrôle pas totalement Mais je peux attirer sa rage contre toi voilà. Ah La rencontre du giganto Zorus J'ai le mot Zorus C'est pas une cutscene bizarre Avec les ancêtres Je en crois fait, qu'il y a dans son bonnet Ah carrément Là, ah bon! Oh, on traverse l'île, comme ça. parce qu'on a vu le truc d'Eggman? Oh putain, je peux pas aller sur le côté. Ah, voilà. c'est ça je faire. Je peux pas aller sur le côté L parce que tu sais le bouton qui est cassé. Ah, il doit se démonter. Vous avez pas te faire d'atténuer si on peut pas tourner en tour. Oh. Mais es... quand t'es dans les herbes t'es tranquille hein. là, es en fait. Non. Non, tiens rien. Mec, t'es un sol Ok, j'ai ma super vitesse, oh. c'est bon. Tu sais que t'es tranquille. Je juste pas tomber. C'est cool cette chasse contre lui dans le premier on avait pas ça On est arrivé T'as parlé Ninja Non tu vas pas essayer de la refronter, t'es ouf Ouais, c'est ouf Tu vrai que c'est trop beau avec ça C'est complètement rien C'est un ouf Qu'est-ce qu'il t'a fait ce Sonic même que tu ne me frappé pas ce Tu ne fuiras pas éternellement. C'est mon dernier avertissement. Attends, si tu demandes, c'est gentiment. Ah, c'était un avertissement. Ah, okay. bon, t as, t as... Parle à Nuckels, Tu ouais, je bon, que... euh, un flippé mais... Bon, je vais parler à Knuckles de tout ça. Hein. Je vais dire qu'il y a une tarée qui veut me tuer. Donc comme c'est lui il voulait pas me tuer il y a je suis pas content Il y a à chaque fois combien de temps Ah là, ça je peux pas ça je peux pas l'escriver après je vous le dis Mais à chaque fois il reprend la de scène c'est chiant ça. on devrait l'entrer c'est bon on a compris On a compris c'était une référence au film je sais pas comment j'ai fait pour appuyer comme ça alors que j'étais pas à côté. Oh, oh, oh. Ah, va parler avec euh, nous avec Knuckles. à la tête parce que ça il peut toucher son si <rire> Mais tu sais que Knuckles c'est euh. Il est, bon. est toujours.. Encore Ah c'est comme avec Emil là tu vas me dire. Il y a fait Bon bref c'est pas grave, si tu fais mmh, moi aussi je suis ferme... On y va Knuckles sans, sans entre aide Sinon, Knuckles, tu veux pas dire, euh, dire quelque chose sur ma tenue Je sais, c'est juste visuel, mais tu peux dire quelque chose, non hein. C'est quoi ton avis Ah bah c'est le truc qu'on pouvait pas y aller Ah, c'est pas de la vraie... Non, non, non, non, non. Sonic, ta plus. Franchement, je te jure, des fois le bug, il veut me tuer, T'as hein. au fond de nous. Je vais crever, bien crever, je fais comment pour monter maintenant, oh, je vais mourir, je pense qu'il Non, mourir, oh c'était presque, ah bah ça je suis mort, mmh. ah c'est dommage, il n'y a la musique euh, terrifiante, la musique est tombée, elle s'est tombée, avec, avec une occasion pour nager euh, mmh. peut-être, dans la nouvelle histoire qui va bientôt arriver. Bon euh, j'ai vais plus, au revoir. Non que tu veux me tuer, c'est bon. Okay. Je suis content qu'il y ait Nuckers dans ce jeu. Okay, ok, non mais.. Non mais c'est bon, je peux plus monter sur des.. Pardon Ok, je fais des attaques dans les airs mais... Mais sur les Mais pourquoi C'est quoi ce pas ben, des fois ça... des fois c'est pour moi le bug hein. des fois euh... j'ai de te casser le vandalisme qu'est ce que je fais yes yes j'adore ce bug bah ben, tout à l'heure le bug m'a tué donc -ce... Euh, ce truc là que je fais pour voler est ce vraiment un bug ou c'est normal hein Ouais. Pourquoi t'as bug Pourquoi Et là je suis... Oh putain je suis retourné en arrière je tu t'es Mais moi j'ai rien fait oui. Exactement ça, tu Voilà c'est ça que tu voulais faire tout à Et je suis parti par là et c'était le bon chemin Pourquoi je les affronte j'en sais rien je les aime pas Sonique, qui fait des trucs bizarres. Moi je sais pas si c'est normal quand même de voler un comme ça sur un mur. Parce que tu utilises des murs pour voler, c'est un peu bizarre. Bon, cette fois-ci, le bug t'active pas. Au milieu de l'étang. Tirer dessus nous permettrait de vider l'eau. Malheureusement, je suis fantomatique et t'es incompétent sous l'eau. Oh, merci de t'inquiéter. Mais si je, je bouscule pas. un peu ce truc qui tient la chaîne, il va peut-être la remonter. Ça vaut le coup d'essayer. Mais elle ne tombe pas. Je peux pas trop pêcher. T'es ah, vraiment sympa, bah, Nucle, ça. Bah, pas, Nickel, ça hein. Non, tu t'appuies pas, pas mal, là. Quand t'es tombé, t'es tombé, Ah Je crois qu'avec un bug, je pourrais remonter, mais... C'est compliqué du tout, hein. Tout le monde dit ce qu'il fallait faire. C'est quoi ce truc, là euh, Il voit le summon, là. Faut l'emmener où, là Ah, c'est une bombe, non Il y a un fusée. La chaîne ou sur le truc là-bas ah, à là, peut tête, non? Ah, tiens, ah, ça ça. Je pas. moi je voulais gérer sur la chaîne pour casser le machin. Déjà, c'est vivant ce machin et c'est vivant. Je veux dire, c'est ça a alimenté quand tu tires dessus. Il n'y a que si c'est bien mon ami. Euh Sonic, qu'est-ce que tu fais Va pas te jeter dans l'eau, hein. Tu fais très peur, là, Sonic. Ah putain, il y avait le monsieur là-bas derrière. Attends, est-ce que c'était une bonne idée de vider l'oasis Là, ah, tout ce qui compte. Tu sens pas la chaleur Bref, la course jusqu'à la prochaine émeraude. Euh non la course jusqu'à la prochaine vidéo. Obtient des clés dans les portails. comme si on faisait ça depuis à Allez, Et maintenant pour la prochaine émeraude, il nous faut 4. Qu'est-ce qu'il fait ce Donc là je peux y aller quand je si j'ai envie. Là je suis solo normalement. Et là t'es où Y'a loups Euh, t'as de quoi tu me prends dans le trou ah c'est pas va hein oh, ouais. Attends, pour monter. remonter. Et ça sert quoi C'est juste pour des pièces de pêche euh, pièche. Oh De pêche mmh. Je peux parler. C'est bon, moi. On peut faire de la pêche, mais on a toujours pas tiré un truc. C'est le niveau où on était Wow Et Je crois papa dans chaque niveau Faut avoir toutes les clés Pour terminer à 100% le truc yeah. C'est chiant Je déteste ce machin Oh non pas lui Toi je peux le voir faire Je suis dégoûté que le bouton ne marche plus Ouais ah ouais. bon. Bon, ça fait quand même 42 minutes, hein. Hein Ça fait 40 minutes qu'on joue, là. Tu ouais. veux pas arrêter Non, non, non, non. Bon, on veut refaire ça, hein. Ah, me un Il y a un niveau. Oh, vas-y, je fais un dernier niveau. J'arrive. Ah, il y a Knuckles. Encore Ah, non, il faut 26. Attends, là, il mais... parler. Non, mais là, il faut 26 trucs euh, du souvenir. Ah, vous voulez parler Oui. Ah, là, plus que... Plus que... 18 okay. ah je peux pas l'ouvrir fiche' fait chier il y a sûrement pas ok ce n'est a fait cool ben bah, je vais pas compter tous les, les, les, les souvenirs. Pisco, oui. ah. oh. dans l'eau. Hein? Dans l'eau. Non? T'as eu peur en moi C'est qui son père à la fille à laquelle a parlé? C'est bizarre. Père de faire Sonic? Non, le père à la fille. Comment, comment il nous connaît? c'est bizarre. Ça ouais. c'est qui son père en fait Ça se trouve c'est Eggman Bah oui, c'est sûr que c'est lui, là. Parce que son, son père, il nous connaît pas tous ces points, parce qu'on l'a jamais vu. C'est pas ça, il n'a pas de père, c'est un monogramme. C'est celui-là... C'est celui-là... l'a. Oh il a fait quoi là Ah Tu peux aller dans le niveau Non, mais non, t'abuses oh, Des fois, les trucs sont vivants, des fois, je te jure, là, t'es comme tout seul. Non mais laisse-moi tranquille. On va aller faire un autre niveau. <rire> Je sais pas quoi pour lui. Oh yes! Les gens t'ont souvenir Eggman. Oh, oh n'importe quoi! Eggman il m'a envoyé le cerveau. C'est bon. De gueule, c'est lui n'est pas, pas, pas, pas. Mmh. Bah, mmh. il se bat contre sa fille, donc c'est pareil. Ouais, bah, bah, pas, ça fait... Ah, ça va, Neuköll, c'est machin, ils sont notés. Euh, mmh. Ouais, la tête de Neuköll se en deux. Non, mais laissez-moi tranquille. A chaque fois qu'eux euh, ils veulent nous affronter, on regarde dans les airs, du coup, on voit plus on voit Quel enculé lui! Chercher un endroit pour moi. Oh, ok. Il veut se battre, bah bon, on va se battre. Hop, voilà. Oh, oh non, mais il y en a un autre. Moi je vais. Oh, C'est bon, vous arrêtez, arrêtez de m'attaquer, je suis hyper bon un hein, peu. ça fait de la fumée quand je fais ça tu me dis il y a un truc rouge sur le machin je te dis quoi on peut parler knuckles non. Non. non faut combien ah 8 ah je crois que c'était marqué 0 Putain, on voit rien je peux toujours pas débloquer une compétence pourtant j'ai tué des gens 2-3, oh, on a loupé les deux niveaux 2 Non, c'était l'autre qu'on a fait non Bah oui <rire> J'ai fait que sauter dessus Comme Mario Encore Qu'il n'y a qu'à le plan vous êtes servis Il y a sûrement un rigueur, même pas Oh je vous avais ce n'est pas été Ouais il est Sonic Oui BD Sonic normal Avec classique Sonic Ah soit je vais en haut soit en bas en fait c'est mon choix euh... Ok j'ai raté aucun à hein, nouveau Non là haut je sais pas comment j'ai fait pour euh, tourner en haut mais. Je suis trop fort pour ça. Ouah wow, j'enchaîne hein. Ah j'ai tous les rings. Et j'ai sûrement le rang S. Putain il était rapide. Ouais. J'ai peut-être le rang S hein. Oui yes, Je l'ai oh, bah Bon bah c'est bon on va aller chercher les <rire> Oh c'était facile. Ah c'est le niveau le plus simple Et je suis sûr dans la première île on n'a pas tout fait les niveaux encore Ah c'est mon truc de combo C'est pour m'entraîner, faire plus de combos oui. possible Et Ça tu peux faire seulement contre, euh, que contre les boss hein. Contre les ennemis normal, tu peux pas faire ça Pour les combos. combos. Oh, bah c'est bon, on va aller chercher les groupes ah. bon. Voilà. Oh, elle est rouge! on peut aller chercher deux! Allez! Ouais, jaune! <rire> on peut aller chercher deux émeraudes! C'est bien, non? Oh, tiens, là, elle est! Qu'est-ce que c'est moi? Bon, toi, je peux te je peux parler. On va s'arrêter là, je pense. Hein, parce que là, on peut aller chercher deux émeraudes. Ça va beaucoup. Ah non, mais c'est 17 et 24! Mais sauf que. C'est bien. Ah, il y a une sage. Enfin, il y a une fille. Enfin, c'est la fille quoi, Nickman. On va apprendre son prénom, j'espère. Wow Ah. Oh. Ah oui, le monsieur là-bas qui nous attaquait là-bas. Regarde, Il y a le monsieur volant. Là ah, ouais. Lui, il se balade partout en fait, sur l'île. Mais elle doit connaître cet endroit en fait, euh, la fille. Mais c'est bizarre, oui, mais franchement c'est vraiment bizarre que... Que son père il lui dise que nous, nous nous sommes en jeu en fait. Ah ouais, parce qu'en fait, la euh, part de son père, mais je suis sûr c'est Eggman. Parce que déjà, tout à l'heure, la fois, Eggman, elle a dit euh, garde euh, un œil sur les rissons. Il y a la nature. Les hérissons Ok, je passe à travers, très bien. Ah, quand je vais monter avec la technique encore Allez, voilà bon, je... Ah, là, il y a un petit. On va comme ça. Les moins de rouge. Je peux aller chercher les gens les de jaune aussi. Trouve Knuckles Il joue à cache-cache lui maintenant. Mmh. <rire> oui. Bah c'est vrai. Allez. bah on a vu les moins de jaune mais. Ouais ça fait une heure qu'on joue donc euh, 50 minutes qu'on joue qu'on. Je vois plus là-bas Ah ouais okay. Ah mais oui, je l'ai fait à l'envers Ah oui c'est sûr que c'est pas génial Je sais quoi j'ai trop loin. Ah mais je suis pas passé dans un endroit où je ne devrais pas y aller là. Je suis monté sur un mur encore Oh mais j'en ai marre de faire des trucs bizarres pour y aller Mais et il se trouve de curse, mais il est noté ah, Vous êtes con Là c'est pas le, le casque qu'on a vu là Oh j'espère pas Ouais j'ai bien ça va être beau Je vais le tuer là, il m'énerve à faire ça Ah j'ai une queue de l'expert On va voir Nickel c'est après on arrête ah, de. Oh, Qu'est-ce qui se passe Ces cocos sont censés être reliés à une autre unité, mais un ennemi les a immobilisés. Oui. Voilà, T'étais hein. pas censé aider à trouver les émeraudes L'un n'empêche pas l'autre. Dépêche-toi si tu veux te battre aussi. C'est quoi cette ah, femme ça, bon. le patte. D'accord Très bien, de sont son se battre à Mais avant, faut que je te sauve pour te battre Oh non Faut faire quoi, cool. là Faut détruire tous ces tours-là un temps limité Ah ouais, t'es ça Ah Ah non, faut les sauver oh. oh putain, on va plus vite plus qu'on emporte, plus qu'on va vite. Ça okay, va faire tuer aussi Ah mais on peut pas passer sur le côté, t'es obligé de passer par en dessous. Euh, on n'a pas de booster Oh, il y en a 16 mais Il ne m'a pas écrasé, il m'a pas touché, c'est pas vrai peux encore continuer hein. SOS <coughs> Ah ouais, d'accord, et là on va gagner une erreur Non la viande a été coincée dans un truc hein. Et plus qu'on emporte plus qu'on va vite hein. Donc je vais tous les porter comme ça T'as vu ça à la vitesse On va trop vite Ah mais puis, vu que j'emporte c'est plus que classe ça va vite en fait Pas de problème Ah bah ouais t'as reculé passé Ah mais ils sont revenus à leur euh, position ah ouais d'accord, faut pas que je l'en prenne tout. Ça ouais, c'est ouais. assez faux. Non. On va pas passer. Ah 6 en moins. On en prend 6. Ouais. Je me suis pris au moment où j'avais quitté l'autre. 10, ok ça va suffire. Encore 6 et je peux. Là je peux prendre tous les 6 Ah mais j'ai pas de temps Ah non j'ai pas de temps je peux, faire, je peux prendre le temps que je veux 14 manque 2 1 ah, c'est bon Ça va un peu vite mais je peux les passer quand même C'est comme Emil quoi. Mais Bien joué, soldat Maintenant, liez-vous à la force principale Pour donner des ordres, tu gères, Nux. essaie de te battre la prochaine fois. Ouais, ok <rire> Et c'est-il autant de les aider en sachant que leur sort est déjà scellé? Parce que c'est déjà rien. Attends, oh non, faut pas parler à deux gars. Enfin, faut rassembler les jetons. Ah, mais c'est les jetons souvenir Attends, allez là-bas. Non, pas là. ne pas ce que j'ai dit Sonic. Je sais pas, j'essaie de faire le bug vais plus monter. Là tu dois dire que ce qu'il fait. Ah voilà, Je suis encore monter ici à une façon assez étrange, mais c'est pas grave. déjà sur un là on peut monter, enfin, on en faut plus. Faire ça. Je On va balader ici, c'est un sens. Tu peux balade partout ici, dans cette map. Bon c'est vrai, ce sera un épisode assez long. Encore un truc avec bon, On va faire nuque. Non c'est pas grave. Encore toi. N'interfère pas avec mon travail. Quel travail Ah, je sais même pas avec quel travail j'interfère. Mmh. Bon, prends une seconde pour me dire qui tu es, ce qui se passe et pourquoi tu as l'air de vouloir manéantir. Absolument insignifiant. Que tu saches, ou non, ne changera rien. Tu ne peux rien y faire. Et genre là dans ces. que là on peut discuter genre normal, tu m'attaques pas. Ouais, genre, plus, euh... Oh Naké c'est à 1000 km ouais, ouais, Sinon ta base Eggman elle est un peu.. Euh... <rire> est un peu branlante quand même. Oh. Genre chez toi en fait hein.. Ouais, je sais pas ce que je fais là. Je rigole en plus. Oui ouais. Bon, il n'y aura pas de montage, ça durera vraiment une heure. On va dire ce que vous voulez. Parce que c'est un long épisode. Parce que j'aime bien jouer à ce jeu. C'était bon ça aussi. Ah, il est là. Lui. Est prêt. On va l'affronter dans le prochain épisode. Là j'ai pas besoin de t'affronter parce que ça... c'est la fin de la vidéo en fait. là On va plutôt s'arrêter là. Hein, ça va être bien. Voilà. C'est bon. Ah là j'attends que la vidéo s'arrête toute seule. Ah <rire> que... Hein Ah je crois que ça tout seul. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Putain on est nombreux. <rire> Il a des cheveux euh, dorés lui. Ah non c'est le soleil. Ah, que c est, c est demi, là. Bon, c'est arrêté là voilà. Merci à tous à suivre cet épisode et à très très à bientôt. Alors demain. À demain voilà. On va faire Mario.